Pourquoi avoir choisi la méthode mère Parce que je suis tombée sur un article, un article de Sylvie, qui est coach neuro-comportementaliste en nutrition, et j'ai d'abord pensé qu'elle pourrait aider ma fille. Ça semblait tout à fait répondre aux besoins qu'elle avait, puisqu'elle n'arrivait pas à perdre de poids, malgré ses régimes. Et puis finalement, nous y sommes allées toutes les deux. J'avais aussi besoin de perdre les 10 kilos que j'avais pris en 10 ans, et aucun courage pour faire encore un régime. Passer 40 ans, il devient vraiment difficile de perdre du poids, on entend dire. Qu'est-ce que la méthode mère m'a apporté Eh bien, déjà une certaine sérénité dans mon rapport à la nourriture, et surtout, elle m'a poussé à réfléchir sur moi-même, sur mes habitudes, sur mes comportements. Elle m'a donné des outils pour, pour avancer, me poser, me rassurer, me comprendre. Ah oui, vraiment, c'est sans régime. Mis à part les quelques exercices sur la nourriture, que l'on fait au début pour apprendre à nous connaître, à écouter notre corps, à faire comprendre à notre cerveau que la nourriture n'est pas forcément un signe de kilos stockés, mais plutôt bien au contraire, on lui permet en fait de se nourrir pour être en bonne santé. Ce que j'ai le plus apprécié dans cet accompagnement, c'est que c'est un véritable accompagnement personnalisé, avec 1h30 par mois de coaching vis-à-vis, -vis, et ensuite des points réguliers durant les trois autres semaines. C'est une coach qui est avec vous, et rien que pour vous, qui ne va pas vous proposer la même séance qu'à Madame X, mais bien des séances vraiment adaptées à votre besoin, à votre humeur, même du moment. C'est un véritable soutien avec le sentiment que votre coach veut vraiment vous aider à avancer et à regagner la confiance qui vous fait défaut. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que l'effet bénéfique n'est pas que la perte de poids acquise. Mais c'est aussi dans ma tête, et surtout dans le plaisir que l'on a de savoir qu'à partir de maintenant, dorénavant, on va pouvoir manger sans avoir à contrôler ou à calculer quoi que ce soit. Ce que j'aimerais dire à une personne qui hésite à suivre un coaching méthode mère, eh bien, perdre du poids sans se priver, en se faisant enfin plaisir, en se sentant vraiment accompagné et soutenu, mais vraiment, mais pourquoi hésiter